Le lycée ici je crois est remarquable dans l'application de l'ensemble des consignes sanitaires, il a été accompagné dans ce cadre largement par le conseil régional mais également par l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour assurer le respect des consignes. Je tiens à saluer le travail effectué ici par l'ancien proviseur monsieur Jetam avec son équipe. Nous avons un nouveau proviseur ici aujourd'hui, nouveau maire, nous avons un nouveau et une nouvelle rectrice et de nouveaux emplois. Donc, vous parlez effectivement, montrer un peu tout le travail réalisé par les services de la région. Tous nos lycées, aujourd'hui en Guadeloupe, ont été équipés. C'est plus de 3 millions de dépenses que nous avons fait. Après, au débit, en ordinateur, en vidéoprojecteur. Donc, aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait et féliciter en élu délégué, Mme Giostane Monoganas.